Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis tout seul pour vous présenter un petit tour de cartes, un petit tour de paquet, et tout ceci en magie. Allez à tout de suite. Un tour avec quatre cartes. Une, deux, 3 et 4 Et ce sont les dames. Trèfle, carreau, cœur et pique. Dans les dames, il y a une carte chef. C'est la dame de pique. Regardez, je la retourne face en bas. Et par solidarité, toutes les autres vont se retourner, mais une seule va rester face en l'air, ici la dame de trèfle, on recommence, regardez, un petit mouvement magique, et un instant après, la deuxième carte, ici la dame de carreau vient de se retourner face en l'air, encore une fois, cette fois-ci, c'est au tour de la dame de cœur, et enfin, la dame de pique, qui elle, est en fait la carte chef, par solidarité, je vous l'ai dit au début, les autres cartes suivent, ça vous plaît, on va plus loin, et eh bien cette fois-ci, on va prendre, Bah, écoutez, on va rester sur la dame de pique, c'est quand même pas mal, la dame de pique, ce que je vais faire, et eh bien, je vais la retourner, je vais même la ranger, tiens, tenez. voilà, il nous reste ici, trois dames, mais par solidarité, comme je vous l'ai dit au début, la dame de pique les rejoint. Incroyable, non Mais maintenant, si vous regardez bien, si je fais ce mouvement, la dame de pique est devenue floue. Nous avons dame de pique floue et les autres dames, qui, quant à elles, sont normales. On va plus loin Allez, c'est parti Allez, solidarité Cette fois-ci, c'est au tour de la dame de cœur. Il nous reste quoi Carreau, trèfle carreau qui est de plus en plus flou et enfin la dame de trèfle ça nous fait quoi piqueur trèfle mais c'est impressionnant vous trouvez pas c'est pas joli tout ça allez pour le plaisir et pour la fin si je fais ce mouvement instantanément après toutes les dames redeviennent normales quant à elles leur dos normal et voilà, ça vous a plu Oh, c'est génial. Eh bien, likez, commentez. C'est un petit effet qui est d'un magicien qui s'appelle John Spide. Je le remercie pour cette production de cartes et j'espère qu'il en sortira d'autres. Écoutez, mes amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. J'espère que euh, ça se passe bien pour vous, que vous adorez tout ce que je fais. Vous avez des vidéos dans les playlists, alors bien sûr, il y en a plein. Vous savez, il y en a même qui date de 2-3 ans. Et il y en a des fantastiques qui n'ont pas beaucoup été vues au final, parce qu'à cette époque-là, je commençais dans la vidéo. Euh, allez voir, allez voir. D'ailleurs, j'en ai remis une sur Facebook il n'y a pas longtemps, euh, hier d'ailleurs. Donc, allez voir, c'est génial. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao les amis. Bye bye.